Salut et bienvenue dans ce tuto d'installation du logiciel Syncfig Studio, un logiciel d'animation open source. Donc pour le télécharger on clique sur download. On choisit ici la dernière version, nous avons également ici la version en développement. Donc nous on prend celle-ci, on clique dessus. Donc est est multiplateforme, donc pour Windows, Linux et Mac. Donc je sélectionne pour ma part la version Ubuntu. On peut attendre quelques secondes ou cliquer sur direct link pour lancer le téléchargement Voilà, donc j'enregistre le fichier sur mon bureau donc je l'ai déjà téléchargé il est ici je fais un clic droit et je fais ouvrir le dossier contenant le fichier il est là je double clique ce qui me lance la logitech ubuntu donc on voit ici voilà ça tourne en principe voilà il me propose l'installation de Synfig Studio je clique dessus il me demande mon mot de passe. Il faut attendre donc quelques instants pour l'installation. Voilà, ici on voit ici que c'est en cours. Une fois que c'est fait, je clique ici sur l'accueil du tableau de bord, je tape Sync et automatiquement il me propose SyncFig au lancement. Donc je clique dessus et voilà, c'est lancé. Je vais en profiter pour glisser ici ce petit icône à cet endroit-là. Voilà pour cette installation. Je vous dis à bientôt pour la suite.